Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors, il paraît, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans, dans les médias, que quand l'actualité n'a pas de talent, il faut lui en donner. Alors, visiblement, vous avez créé l'actualité cette semaine puisque vous venez de sortir, en tout cas à la banque de Groove Petercam une étude qui s'appelle Green Deal. Quelles sont les conséquences des ambitions climatiques pour votre portefeuille C'est une belle étude, hein, elle fait 12 pages. Hein, où vous parlez de réchauffement climatique. Alors, euh, on va essayer de la synthétiser en quelques minutes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous semblez dire que 2020 a été une année, un point de bascule justement par rapport à cette lutte contre le réchauffement climatique Pour quelles raisons Ce qu'on a remarqué en 2020, c'est que toute une série d'initiatives se sont accélérées et qu'une série de pays euh, ont encore engagé plus, euh, se sont engagés plus loin sur toutes leurs initiatives pour empêcher le réchauffement climatique. Et puis, on a eu l'élection de Joe Biden aux États-Unis, qui a fait basculer aussi l'espoir mondial qu'enfin, on allait avoir des États-Unis euh, qui allaient prendre une série d'initiatives à ce sujet. Oui, ils sont revenus dans l'accord la, revenu la la de Paris. Exactement. exactement. Alors, est-ce qu'on peut être plus précis Là, c'est une vision plutôt macroéconomique globale. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis, plus précis par rapport aux différents plans, que ce soit le Green Deal en Europe, ce que font les Américains et ce que font aussi les Chinois, d'ailleurs Alors, Green Deal, c'est un sujet un peu fourre-tout dans lequel on met une série de choses. Aux États-Unis, on a parlé de Green New Deal, pour faire référence au New Deal de Roosevelt. Donc, la thématique est très forte. Euh, mais il y a des initiatives très concrètes et puis des moyens financiers qui sont mis en œuvre pour les réaliser. Euh, ce que euh, la pandémie a fait, c'est qu'elle a débloqué des budgets pour la relance et une série de ces budgets sont utilisés pour permettre le financement de toutes ces, ces initiatives. En Europe, on a mis 1 000 milliards euh, énorme, hein. de côté pour pouvoir y faire face. Euh, aux États-Unis, on parle de plans de 2 milliards, de plans d'infrastructures de 2 milliards qui incontestablement comprendront toute une série d'initiatives et de financement de moyens de financer euh, la, la transition énergétique. On a eu aussi la Chine qui a clairement expliqué euh, en 2020 de nouveau qu'elle ambitionnait d'être neutre au niveau carbone en 2060. Donc des projets concrets avec des moyens concrets sont en train d'être mis en œuvre. Alors votre étude sort à peu près au même moment, un petit peu plus tard que le dernier livre de Bill Gates consacré au climat. Alors en lisant en diagonale sous bouquin, on a l'impression que, que nous tous avons tendance, en tout cas le grand public, à nous focaliser trop sur les émissions de gaz à effet de serre. Et en général, on pointe du doigt un secteur en particulier, le secteur automobile. Mais il semble dire, et vous aussi dans votre note, que ça va au-delà d'un secteur en particulier. Oui, c'est vrai que nous, nous concentrons pour l'instant tout surtout sur l'énergie renouvelable. Mais il y a toute une série de secteurs qui, pour l'instant, n'ont pas encore euh, commencé leur transition, où on est tout simplement au début de cette transition, je pense par exemple euh, à l'aviation, où il y a encore beaucoup de changements qui doivent arriver. Et puis quand on parle de, de, de sujets climatiques et environnementaux, il faut voir plus large les sujets de biodiversité, de biodiversité qui touchent l'agriculture. En fait, quand on y réfléchit, ce qu'il faut, c'est un moment d'innovation euh, qui vienne aider à résoudre toute une série de, de, de, de ces problèmes. Et ces moments d'innovation, ils seront, selon nous, euh, ils débuteront, avec des grands moyens financiers qui seront mis euh, euh, en œuvre. Quand les Américains sont allés sur la Lune, ils ont mis d'énormes moyens en œuvre et puis ça a créé toute une série de capacités technologiques sur lesquelles les Américains sont en, encore en train de surfer. Et bien, je pense que l'idée euh, est la même à peu près. C'est de commencer de mettre de gros moyens en œuvre, euh, des autorités, on cherche aussi des opportunités privées afin de démarrer quelque chose de l'innovation, de la nouvelle technologie qui pourrait nous mener euh, vers le siècle euh, en cours. Et L'Europe est très ambitieuse à ce sujet. Je pense qu'on ne le dit pas assez, il y a vraiment beaucoup d'ambition euh, en Europe. Et alors, deuxième chose, c'est que hum, l'impact économique de ces plans de soutien est fort. Lorsqu'on fait un plan qui dépasse le soutien pur, mais qui va vers de l'investissement, on sait que l'impact sur la croissance économique peut potentiellement être très fort. Ouais, un effet multiplicateur. Un effet multiplicateur. multiplicateur. Alors, j'imagine que tout ça a aussi un impact sur la manière dont vous gérez ou vous composez les portefeuilles des clients. Oui. Oui. Euh, nous avons euh, mis en place une politique d'investissement extra-financière euh, qui va mettre l'accent, lorsqu'on va sélectionner les valeurs, sur des critères précis environnementaux et euh, de société. On prend depuis toujours ou depuis très longtemps en tout cas en compte ces critères lorsqu'on investit, mais nous avons décidé de formaliser cette, ces critères dans une politique d'investissement et d'avoir aussi certains engagements par rapport aux proportions de nos portefeuilles qui sont représentés par les meilleurs euh, dans, dans ces sujets environnementaux et, et, et sociétaux. Et donc, oui, ce qui se passe, c'est que cette, ces initiatives commencent petit à petit à vraiment impacter les portefeuilles. Merci Jérôme pour toutes ces explications et je rappelle simplement à ceux et celles qui nous regardent qu'ils pourront, enfin en tout cas ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils pourront toujours lire cette étude en se rendant sur le blog de la Banque de Groove Petercan. Merci Amid. merci Jérôme.